Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, vous allez découvrir tout ce que vous devez savoir concernant le Shibarium de Shiba Inu. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et likez cette vidéo. On commence. En décembre dernier, Shitoshi Kusama a dit que le lancement de Shibarium attendra la fin des fêtes de fin d'année. Maintenant que les agapes sont finies, L'équipe derrière Shiba Inu annonce le lancement de la version bêta de cette blockchain de niveau 2 temps attendu. Qu'est-ce que le Shibarium D'un point de vue technique, il s'agit d'un réseau de seconde couche qui fonctionnera au-dessus d'Ethereum. Ce qui est communément appelé un layer 2. L'idée est ainsi de faire drastiquement baisser les coûts de fonctionnement qui étaient jusqu'alors un peu trop élevés pour la communauté. Car avec des frais de transaction beaucoup plus bas, il devient possible d'envisager le déploiement d'applications décentralisées, comme des jeux, et, pourquoi pas, un réseau social. On parle également de NFT autour du projet. En un mot, tout ce qu'adore la communauté crypto dans le Web3. Shibarium, la révolution de Shiba Inu est en marche. La Shibarmy doit être aux anges. En effet, après plusieurs mois d'attente, et d'autres innovations en guise de compensation du retard, comme le relooking du site du Shiba Inu, le Shibarium verra enfin le jour. D'après DeCrypt, les développeurs de Shiba Inu ont annoncé dimanche dernier que la sortie de la version bêta de Shibarium est imminente. Aucune date précise concernant cet événement majeur n'a été donnée pour le moment. La communauté Shiba pense toutefois que l'avènement de Shibarium boostera le prix du SHIB, au point d'atteindre un centime. Dès lors, l'équipe derrière Shiba a profité des récentes mises à jour pour éclaircir ce sujet, la patience est la clé, et certains voient Shibarium comme un outil de pompage des prix, mais ce n'est pas l'objectif du projet et ne l'a jamais été. Un nouveau mécanisme de burn de SHIB. L'article dédié à la présentation de Shibarium comporte plusieurs détails concernant ce projet. Entre autres nous y avons appris que, il sera exploité et sécurisé par des validateurs et des délégués. Il mettra en jeu des récompenses sous forme de BONE, l'actuel token de gouvernance pour Shibaswap et il instaurera également un nouveau mécanisme de combustion de SHIB. Voici les précisions de l'équipe derrière Shiba Inu concernant cette histoire de burn. En mettant en œuvre cette fonctionnalité, la combustion de tokens SHIB par transaction sera reflétée dans l'offre totale de tokens, et nous espérons que cela aura un impact significatif sur le montant en circulation de l'offre de SHIB au fil du temps. L'impact de Shibarium sur l'écosystème de Shiba Inu le lancement de Shibarium devrait renforcer les fondamentaux des trois jetons de l'écosystème de Shiba Inu, Shiba Inu, SHIB, Lish et Bone Bone, qui représentent ensemble une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de dollars. L'équipe de développement évalue actuellement les tarifs potentiels des gaz pour la blockchain, qui devraient être nettement inférieurs aux tarifs actuels du réseau principal Ethereum. En plus des autres jetons, un prochain jeton Trit sera lancé pour les poules de liquidité sur ShibaSwap, un exchange décentralisé qui utilise SHIB et fournit aux utilisateurs des frais de réseau bas et de meilleures stratégies de récompense, ont déclaré les développeurs dans le post. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, merci de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo.